Ah, le mercredi, j'en suis sûre, tu connais cette journée d'une manière plutôt sportive, même je dirais marathonienne. Elle te challenge, te met au défi. Arrivé à 17h30 le soir, tu es déjà sur les routes, mais il y a encore l'activité du dernier. Il a fallu aller faire les courses, prendre des rendez-vous, euh, finir un dossier administratif tout en déposant le plus grand à la natation, en mettant le plus petit à son cours d'équitation. Par exemple, tu es peut-être prise dans un flux de va-et-vient pour emmener les enfants ou même potentiellement les attendre. Pendant plusieurs heures, chaque mercredi dans ta voiture, je t'invite à découvrir l'atelier ou comment faire du mercredi ou de son jour de repos la journée la plus kiffante, la plus amusante à partager avec tes enfants des moments de complicité tout en réalisant toutes ces choses du quotidien que tu as à faire. C'est dans cet atelier que j'ai créé spécialement pour les mamans pour que vous puissiez enfin avoir des journées amusantes lors de votre journée de repos et du mercredi donc avec les enfants et tout le monde va pouvoir bénéficier des bienfaits de cet atelier donc on va voir vraiment des choses concrètes ensemble comment définir des rituels des routines comment avoir une to-do list gagnante comment aussi se donner de l'énergie au fur et à mesure de cette journée marathonienne, comment réussir à garder le tempo pour ne pas être dans le speed, pour ne pas être en retard ou en tout cas avoir peur d'être en retard, comment réussir à imbriquer toutes ces choses à faire les unes dans les autres quand on a l'impression que cette journée devrait tout simplement se passer au lieu d'être sur... 24 heures se faire sur 48 heures, on le voit ensemble dans l'atelier. Et pour me rejoindre, c'est juste ici. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve de l'autre côté. Ciao